Jour 6 du Belly Bluster, on est midi passé, midi 22, euh, c'est un peu tard pour mon premier repas mais j'étais à l'église au sommes dimanche donc je suis retour et je vais manger dans mon premier repas après comme plus de 17 heures de jeûne sans manger et donc euh, c'est ça. Depuis, si vous avez manqué les 6 premières vidéos, parce qu'il y a jour 0 et après euh, les Belly Blusters qui commencent, aujourd'hui nous sommes rendus au jour 6. Si vous avez manqué les autres vidéos, je vous demanderai euh, d'aller les voir. Et si un tel contenu euh, vous parle, je vous inviterai à lever le pouce et à vous abonner, à partager. Donc aujourd'hui, euh, je vous montre, euh, en fait, je vais vous montrer mon premier repas. Ça c'est choucroute, donc c'est les choux marinés posés sur la salade, une salade verte. Deux œufs, ici c'est deux œufs que j'ai brouillés et de l'avocat. Donc c'est ça pour mon premier repas. Le deuxième repas de ce jour 6, en fait, j'ai mangé juste deux repas parce que euh, j'étais trop fatiguée là. <rire> donc après mon œuf, je n'ai pas fait le deuxième repas en fait, c'est ça. Ça devait être bateau euh, healthy boat, donc bateau santé. Et dans ce bateau santé, euh, c'était supposé d'avoir du poulet que vous pouvez voir avec un peu de carottes euh, râpées et euh, un peu de quinoa police attention ça fait tellement tellement longtemps que je peux manger du quinoa et donc comme dans ce programme on m'a dit que je pouvais en manger j'ai dit ou encore enfin je vais encore goûter du quinoa donc c'est juste un peu de quinoa un tiers de tasse donc euh, et puis il y a aussi un petit peu de hummus en fait j'ai fait un mix parce que le snack devait être un légume du choix avec un peu de humus euh, comme j'ai pas eu des snacks je l'ai mis ici, donc j'ai mis euh, des petits concombres découpés avec un peu d'humus. Et aussi euh, le soir, c'était prévu euh, l'avocat avec des tunas, donc euh, le thon. Euh, J'avais vraiment, j'étais vraiment fatiguée. Donc en fait ici, j'ai mis le lunch, un peu de snack et un peu de repas du soir. Un peu du repas du soir, c'est l'avocat. Parce que je vais manger ça et c'est fini, je vais manger juste encore le lendemain. Et nous sommes à 17h28. Donc, euh, ça sera ça pour mon deuxième et dernier repas du jour 6. Et voilà. Je suis prête à déguster mon repas du jour 6. Il est vraiment bon. Bon, c'est du boulet. Il y a un peu de légumes. C'est assez classique, bon, c'est juste que c'est posé sur la laitue, donc hein. ça a l'air d'un petit bateau. Alors, ça va être mon deuxième repas. Aujourd'hui, la journée s'est passée bien. Après l'église, j'ai mangé ce que vous avez vu et ensuite je, suis, je me suis sentie vraiment fatiguée. Je suis allée me coucher. <coughs> j'ai remarqué ces, ces derniers temps parce que je travaille beaucoup, tellement beaucoup en semaine je dors tard et le dimanche souvent c'est comme mon corps il me dit date site là, couche toi un peu <rire> donc et quand je ressens ça, quand je ressens que vraiment il faut que je me couche euh, ben, je me couche, je prends un peu de repos mais c'est vrai que j'ai pas dormi profondément parce qu'à un moment donné je me disais oh il faut que je me lève pour aller faire mon lunch oh, il faut que je me lève pour aller faire mon repas du lunch et puis j'arrive pas à me concentrer dans mon sommeil quoi, et ben, puis finalement j'ai juste dit ok, tu sais quoi là Repose-toi tranquille. Tu vas juste prendre un repas. pas obligé de manger les trois repas et tout ça. Et voilà en fait. Donc c'est la modification que j'ai faite sur le programme. J'ai quand même essayé de mettre dans ce plat-ci des choses qui apparaissaient au lunch, au, au, au snack et le soir. Pour avoir un peu... Bon, il n'y a pas le temps là parce que là c'est suffisant. Et voilà. Je pense que j'ai eu une journée complète. Alors ça va être tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à cliquer le bouton si vous aimez de tel contenu ça vous donne en tout cas l'idée pour le jour 6 j'ai pas suivi à la lettre les trois repas puis le snack mais juste deux repas mais on a quand même une idée on reste toujours dans mon santé ça faisait des années enfin très longtemps depuis que j'ai commencé Keto n'ai pas mangé du quinoa et moi j'aime du quinoa et en fait qu'il y ait du quinoa dans ce programme ça m'a beaucoup plu et une autre chose que je n'avais plus mangé depuis très longtemps, c'était les dates Et au début du programme, j'ai mangé quelques dates dans du smoothie et j'ai vraiment aimé ça Heureusement que je n'avais pas jeté mes dates <rire> Ce sont des produits qui ne sont pas mauvais en soi, mais il faut vraiment toujours savoir comment faire des combinaisons Donc voilà, au niveau de la perte du poids, j'ai déjà perdu 5 livres en 5 jours donc, c'est vraiment un bon programme et je me sens bien à ma peau. Et vraiment, pour une fois, je ne vois pas que je suis en train de me priver de quoi que ce soit parce que si j'ai, euh, par exemple, du quinoa, un peu de quinoa, même un peu de temps en temps, vraiment, ça c'est... <rire> Mais une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fromage dans ce que je mange là. Donc, euh, ces derniers temps, ces derniers mois, je pense que j'ai trop, trop forcé sur le gras. Je n'ai vraiment pris à l'excès avec trop de fromage, trop de crème, trop de... Et je pense que ça a joué un peu au niveau de... Enfin, à l'intérieur, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, avec ce programme, avec le nettoyage qu'il y a eu au début et puis euh, la façon des combinaisons de repas de la suite, tu peux vraiment voir que... Mon corps aime ça je suis ça me fait du bien quoi donc voilà c'est ça euh, <coughs> je vais pas être plus longue c'est pas obligé de faire des longues vidéos chaque jour <rire> donc en tout cas c'est bon pour ce sixième jour il nous reste 7 8 9 et 10 et puis euh, vous aurez une idée vraiment de ce que j'ai mangé durant ce programme et à la fin hein, je ferai une dernière vidéo pour dire mes impressions et pour dire finalement combien j'ai perdu. Donc c'est ça pour aujourd'hui, je nous souhaite à nous tous de continuer à nourrir que du bon. Alors euh, n'hésitez pas à partager votre expérience, qu'est-ce que vous avez mangé, comment est-ce que vous combinez vos repas, est-ce que vous avez un résultat optimal, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau, si vous êtes dans la quarantaine ou, en, ou pas dans la quarantaine, etc. Ça me ferait plaisir de vous lire. Alors, euh, on se revoit euh, la prochaine fois. D'ici là, on continue à se nourrir. Que du bon. A bientôt. Bye bye. bye.